Hop la gueule c'est roule la pluie. Bonjour les wheelers, je suis Stéphane et je serai votre guide aujourd'hui. Bonjour à tous. Good morning Frank Reich. Quel est l'objectif de la balade aujourd'hui euh, On va au Hoeknigsbourg et ensuite euh, le long des rivières. Et voilà, bonjour, moi aussi je suis avec pour la visite du Hoeknigsbourg. Et c'est parti les wheelers. On va pouvoir goûter du raisin. Hein bah, je trouve que c'est la bonne période. Oh, c'est magnifique. Bon, à partir de maintenant, ça monte. Hein. On quitte saint Hippolyte direction le château. de Königsbo. Ah oui, je voulais te dire, si vous voulez qu'on fasse la visite du château du Königsbourg dans une prochaine vidéo, il bah, euh, y a le sondage là. Et maintenant, on descend en direction le resto. Un petit peu d'offreude On sans enfin pouvoir aller manger c'est du haron. hareng alsacien. Bon appétit. Bienvenue sur les autoroutes de l'extrême. Aujourd'hui, le pont de singe. Bah, C'est une passerelle avec euh, une passerelle suspendue, en fait, où on peut se tenir à gauche à droite. <mais <mais> vous a bien plu. Oui oh oui ça m'a plu. Très bien, très bien l'après-midi. C'est Nix ça ma balade. c'est bien éclaté. Il y a des beaux raisins sur le chemin. Bah, bah, c'était chouette, c'était très sympathique de retrouver en dehors et c'était intéressant de rencontrer un nouveau village euh, alsacien. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. So you You're counting up the cards, what are you trying to gain?